Regarde comment je glorifie ton Seigneur, Seigneur mon Dieu, regarde comment je glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, je suis en joie car tu es tout pour moi, Papa. Regarde comment je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Regarde comment je glorifie ton saint nom, papa. Seigneur mon Dieu, car je suis en joie, car tu es tout pour moi, papa. Regarde comment. Je glorifie ton Seigneur, mon Dieu. Regarde comment je glorifie ton Seigneur, mon Dieu. Je suis en paix car tu es tout pour moi. Regarde comment je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu. Regarde comment je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu. Je suis en vie. Car tu es tout pour moi, papa. Regarde comment je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu, oh regarde comment je célèbre ton saint nom, Seigneur mon Dieu, regarde comment je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu, car je suis en paix. Tu es tout pour moi, Papa, regarde comment je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur mon Dieu, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer le privilège que tu me donnes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 c'est de t'adorer, oh, le privilège que tu me donnes, papa. C'est de te louer le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer le privilège que tu m'accordes.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 que tu m'accordes c'est de t'exalter le privilège que tu me donnes c'est de t'adorer le privilège que tu m'accordes Jésus c'est de te louer le privilège que tu m'accordes. C'est de t'exalter le privilège que tu me donnes. Oh, c'est de t'adorer le privilège que tu m'accordes. C'est de t'adorer le privil. Le que tu me donnes, Jésus, c'est de t'exalter, le privilège que tu m'accordes, c'est de t'adorer. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh tu es bon pour moi, tu es bon Tu m'as sauvé, tu es bon Tu m'as gardé, tu es bon Papa, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Tu m'as aimé, tu es bon tu m'as sanctifié, tu es bon Papa Yahweh, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Tu m'as justifié, oh tu es bon Tu m'as aimé, tu es bon Papa Yahweh, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Tu m'as jugé fidèle, tu es bon Oh mon Dieu tu es bon oh, Dieu tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, je devais être condamné, oh, tu m'as jugé fidèle, papa Yahweh tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, je devais jeter en prison, tu m'as délivré. Papa Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu as brisé les chaînes, tu es bon, tu as coupé les liens, tu es bon. Papa Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi t'apprécier, tu es bon, laisse-moi t'élever, tu es bon. Laisse-moi te dire je t'aime, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi te féliciter, tu es bon Laisse-moi te dire des mots doux Oh Papa Yahweh, tu es bon Bon pour moi, tu es bon Laisse-moi t'apprécier, oh oh Laisse-moi te glorifier Laisse-moi te célébrer ça, tu es bon pour moi Laisse-moi t'ouvrir mon cœur Oh mon Dieu Oh mon Dieu Tu es bon tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse mon cœur te parler, tu es bon. Laisse mon âme te parler, tu es bon. Laisse mon esprit t'exalter, te tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi te bénir, oh, tu es bon. Laisse-moi te féliciter, tu es bon. Laisse-moi te rendre la gloire. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu de Jacob, tu es tu es bon, le Dieu de ma vie, tu es bon, Dieu de ma délivrance, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Papa Yahweh, tu es bon, Dieu de Chandra Dieu tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, le Dieu de Daniel, tu es bon, oh, le Dieu d'Isaac, oh, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, le Dieu des cas compliqués, tu es bon, le Dieu qui est descendu dans la fournaise, tu n'as pas changé, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Mon sauveur, tu es bon Mon grand maître, tu es bon Mon protecteur, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Lorsque je t'entends me parler Ma vie rayonne de joie Oh mon Dieu, tu es bon tu es bon pour moi, tu es bon, laisse-moi te féliciter, oh, tu as fait grand boulot, oh. en créant le ciel et la terre, oui, tu es grand, vraiment, laisse-moi t'apprécier. Tu as fait grand boulot, oh. en créant le jour et la nuit. Tu es grand, vraiment, tu es bon. Laisse-moi te féliciter, car tu as fait un grand boulot en criant les hommes sur cette terre. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi te féliciter, tu as créé la mer, tu es vraiment grand. Tu es grand vraiment, tu es grand. Laisse-moi t'apprécier pour l'intelligence que tu nous donnes. Tu es grand pour moi, hey, tu es grand pour moi, tu es grand, mon grand président, tu es grand, mon grand suprême, tu es grand, oh mon Dieu, tu es grand, tu es grand, vraiment, tu es grand, laisse-moi t'apprécier, tu es grand, laisse-moi pousser des cris de joie, oh, oh mon Dieu, tu es grand, tu es grand vraiment, tu es grand A qui pourrait te comparer, y a personne A qui pourrait t'égaler, a personne oh, oh mon Dieu, tu es grand Tu es grand vraiment, tu es grand Le Dieu de miracles, tu es grand Le Dieu qui pardonne, tu es grand Le Dieu de la miséricorde hey, Tu es grand vraiment, tu es grand Oh mon Dieu, tu es grand, personne ne peut t'égaler, tu es grand. Satayana Personne ne va prendre cette gloire. Personne ne peut prendre ta gloire. Toi seul mérites la gloire le matin. Oh le soir, même la nuit. Quand tu as fait de grandes choses, c'est pas ta volonté qu'elles existent. Toi seul mérite toute la gloire, le matin tu mérites la gloire, à midi tu mérites la gloire. Le soir tu mérites la gloire Et même la nuit tu mérites la gloire Tes œuvres parlent jusqu'à présent oh, oh mon Dieu tu es grand Laisse-moi faire tes éloges Laisse-moi te glorifier Laisse-moi t'exalter Car c'est ce que tu es Tu es grand Tu es grand Oh, oh mon Dieu tu es grand Oh mon Dieu, tu es grand, tu es grand pour moi, tu es grand, oui c'est ce que tu es, oui c'est ce que tu es, oh mon Dieu, tu es grand. Tu es grand. Et bon sang. barabaye, balabaye. Personne n'a pu penser comme toi. Réken diba balabaye. On toparabaye. Personne n'a pu donner son fils unique. C'est toi seul qui a fait ce grand sacrifice. Oh mon Dieu. Tu es grand. Ton intelligence est grande. Oulibassa. Kaïana balabaye. Quand taupaya. Réken diba balabaye. Koto. Réken oui, bien tu ta pensée est grande. Personne n'a pu donner son fils, son sang pour moi. Toi seul, tu l'as fait. Laisse-moi te féliciter. Laisse-moi t'apprécier. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je suis fier de toi. Je suis content de ta voix pour père. Oh, mon Dieu, tu es grand. Tu es grand, pour moi tu es grand Laisse-moi t'apprécier, oh oh, oh. Laisse-moi te louer, oh oh oh Oh mon Dieu Oh mon Dieu, tu es grand Tu es grand, pour moi tu es grand Le Dieu disant que tu es grand Le Dieu d'Abel, tu es grand le Dieu immortel, tu es grand, tu es grand, vraiment tu es grand. T'adorer, t'adorer au oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Te louer, te louer au oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te louer De sa vie, Jésus, de sa vie, mon sauveur Mon désir est de t'aimer, de sa vie Oh, te louer, te louer, oh Jésus mon désir est de t'aimer, te louer, t'apprécier, t'apprécier, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'apprécier, oh quel beau bon nom, oui quel beau bon nom. Que tu portes, oh Jésus-Christ. Quel beau nom, quel beau nom. De celui des manuels. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, papa. Que tu portes au oh, Jésus-Christ. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. De celui des d'Emmanuel. Seigneur, laisse-nous te célébrer ce soir. Il n'y a personne comme toi. Seigneur, merci pour la vie de tout un chacun. Seigneur, merci pour la vie, éternel mon Dieu, de tous tes enfants qui t'adorent jour et nuit. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te glorifier ce soir. Seigneur, nous voulons te dire que vraiment tu es un bon Père et qu'à part toi il n'y a personne. Seigneur, reçois toute notre adoration ce soir. Seigneur Père, nous voulons marquer une pause pour te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes, merci pour ce privilège que tu nous accordes de nous approcher du trône de la grâce. Chaque jour, afin d'obtenir miséricorde. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci ce soir. Merci Seigneur Père pour la vie d'un adorateur. Merci Seigneur pour la vie d'une adoratrice. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette plateforme. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Père car tu ne cesses de nous faire grâce. Tu ne cesses de déverser ta grâce. Dans notre vie, nous voulons te dire merci. Merci éternel. Merci Seigneur Père éternel, mon Dieu, que dans ton palais, entend seulement notre reconnaissance ce soir. Dans ton palais, entend seulement des chants de réjouissance ce soir. Dans, te, dans ton palais, entend éternel Dieu des amis des chants de reconnaissance ce soir. Au nom de Jésus, ce soir, nous refusons la tristesse. Ce soir, nous refusons Seigneur Père éternel, les mauvaise idée au nom de Jésus. Ce soir, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à, à la parole de Christ au nom de Jésus. Ce soir, nous refusons tout ce qui est tristesse. Ce soir, nous refusons tout ce qui est colère. Ce soir, nous refusons tout ce qui est, est, est, est querelle. Ce soir, nous refusons tout ce qui est négatif. Et nous désirons Seigneur Père, la joie. Nous désirons Seigneur Père, l'huile de joie que tu déverses sur nos têtes ce que nous voulons, c'est ce que nous permettons, tu as dit dans ta parole, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez permettre sur la terre sera permis dans les cieux, ce soir, nous ne permettons point à la tristesse de s'installer au nom de Jésus, nous chassons loin de nous, loin de notre maison, la tristesse au nom de Jésus, et nous appelons maintenant, non pas demain, non pas après, mais maintenant nous appelons la joie dans nos cœurs, la joie dans nos vies, la joie dans nos maisons, la joie dans le cœur de nos enfants, la joie dans nos projets, la joie partout où nous passons, la paix, c'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous voulons, nous refusons tout ce qui a métu, nous refusons tout ce qui va venir nous faire obstacle à nos prières qui sont en train de montrer vers toi comme un parfum de bonne odeur, ce soir nous refusons tout ce qui va infecter nos louanges, nous disons non au signe de Satan, nous disons non à la fatigue, nous disons non à la lourdeur au nom de Jésus, nous permettons uniquement les signe de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en ce soir, au nom de Jésus Saint-Esprit, viens et prends le contrôle nous avons besoin de toi car sans toi nous ne pouvons rien c'est toi qui viens pour nous enseigner c'est toi qui viens pour nous révéler Jésus nous avons besoin de Jésus révèle-nous Jésus, révèle-nous Jésus, révèle-nous Jésus, Révèle Jésus Saint-Esprit, c'est toi qui sais ce que le Père aime, montre-nous ce qu'il faut apporter au Père montre-nous quelle offrande il faut donner au Père, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit soit glorifié en ce soir. Saint-Esprit soit exalté en ce soir. Saint-Esprit soit couronné de gloire en ce soir. Tu mérites l'honneur. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on parle de toi. Parce que tu fais des choses qui sont extraordinaires. Oui, tu mérites. Oui. Tu es Dieu oui. et tu mérites qu'on t'adore. Tu es omniscient. Tu mérites qu'on t'adore. Tu es omniprésent. Tu mérites qu'on t'adore. Saint-Esprit prend toute la place. Saint-Esprit plane. Saint-Esprit fait ce que tu veux. Saint-Esprit, dis ce que tu veux. C'est toi qui, qui, qui es le chef. C'est toi qui es le maître, le, le, le, le, le, le maître. C'est toi qui es l'aide par excellence. C'est toi, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi qui enseigne, Lorsque tu nous enseignes, Saint-Esprit, Père, on comprend facilement. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, nous ne Saint pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, donne une parole à quelqu'un. Saint-Esprit, convainc. Quelqu'un, un adorateur, une adoratrice en ce soir. Saint-Esprit donne la réponse qu'une adoratrice, un adorateur attendait depuis longtemps en ce soir. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit parle. dans la direction qu'il faut. Saint-Esprit, non pas nous, non pas la chair au nom de Jésus, mais toi. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend le contrôle. La chair ne va pas profiter dans cette affaire. Mais toi, tu seras glorifié dans cette affaire. Saint-Esprit prends le contrôle en ce soir. Nous ne savons pas par quoi commencer. Mais toi, tu sais toutes choses. Toi qui maîtrise toutes choses. la nous qui nous dit que de même, nous, le même, l'esprit nous aide nos faiblesses quand nous savons quoi, quoi demander de nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inesprimables. Saint-Esprit intercède pour nous en ce soir. Saint-Esprit, c'est ce que tu fais. Saint-Esprit, c'est ce que tu as pour habitude de faire. Tu n'as pas changé, Saint-Esprit. En ce soir, intercède pour tout un chacun. Intercède pour nos frères et sœurs. Intercède, Seigneur, pour nos familles. Intercède, Seigneur, Père, pour nos ministères. Intercède, Éternel, pour nos dirigeants, intercède Seigneur Père en nos faveurs, intercède pour nos frères et sœurs. éternel mon Dieu qui n'arrive pas, éternel mon Dieu roi, à prier, pour nos frères et sœurs qui n'arrivent pas, Seigneur Père, éternel entend ta voix, intercède en nos faveurs Saint-Esprit, ce soir nous comptons sur toi, nous comptons sur toi Saint-Esprit Holy Spirit You are welcome in this place Holy Spirit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 Omnipotent paix, omniscient paix, tu es le bienvenu en ce lieu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu en ce lieu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu en ce lieu. Omnipotent paix.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 Tu es l'omniscient, Père, sois le bienvenu dans ma vie. Esprit de Dieu, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans mon cœur. Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans cette chambre. Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans cette maison. Tu es l'omniscient père. Tu es l'omnipotent père. Sois le bienvenu en ce lieu. Omnipotent père. Tu es l'omniscient père. Sois le bienvenu. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, transporte-moi. Transporte-moi. Esprit de Dieu, dirige-moi. Oh, dirige-moi. Oh, Esprit de Dieu, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Oh, Esprit de Dieu, dirige-nous. Dirige-nous, Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis-nous, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, conduis-nous, conduis-nous, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, conduis-nous, papa, conduis-nous, Esprit de Dieu, dirige-nous ce soir. Dirige-nous, Esprit de Dieu, conduit-nous, conduit-nous, Esprit de Dieu, visite-nous, Papa, visite-nous, Holy Spirit, carry me, oh. carry me, oh. Mighty Father, carry me, oh. Carry me oh, Holy Spirit, carry me yo. Oh, oh. Carry me oh, Holy Spirit, carry me yo. Oh, oh. Carry me oh, Holy Spirit, carry me oh, oh. Carry me oh. Saint-Esprit prends la première place. Saint-Esprit, lorsque tu es là, tout change. Saint-Esprit, lorsque tu es là, c'est la plénitude. Saint-Esprit, lorsque tu es là, nous désirons, Seigneur, plus de toi. Alors Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, en toute sincérité, nous ne savons pas par quoi commencer. Mais c'est toi qui commences toutes choses. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, parle à un adorateur, parle à une adoratrice. Saint-Esprit, parle à mon cœur ce soir. Saint-Esprit, je compte sur toi. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous n'avons personne sur qui compter. C'est sur toi que nous comptons. Toi, tu es tout pour nous. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, au nom de Jésus. Shalom, shalom, adorateurs, adoratrices du Dieu vivant. Que la grâce du Seigneur soit sur nos vies. Ce soir je voulais partager quelque chose euh, Avec nous, je dis avec nous parce que moi aussi je suis dedans Par la grâce de Dieu Et j'ai écrit comme pour tellement Soyons prêts à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant Nous devons être toujours prêts Et ce soir nous allons méditer dans le livre de Matthieu 25 Le verset 1 à à 13 Amen. Et ce passage-là, le mercredi, lorsque je finissais une répétition, et je suis rentré, j'étais tout fatigué, et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur ce passage-là. Je l'ai lu une fois et je l'ai déposé. Et le lendemain, quand je suis allé au travail, le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit de, de, de méditer là-dessus. Donc, pendant que je méditais, je me disais que le Seigneur avait préparé une parole pour quelqu'un. Mais je méditais, le, le Seigneur était en train de me faire insister à Il dit que non, cette parole-là est pour moi. Je dis ah, comment cette parole est pour moi? Donc, je veux partager aussi avec. Et si cette parole est pour moi, je sais que cette parole aussi peut être pour quelqu'un. Amen. Donc, la Bible nous dit, dans Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux, Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles en prenant leurs lampes ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tadait, toute s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dit au sage, « Donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. » Les sages répondit, « Non, il n'y en, en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Et le Seigneur a attiré mon attention sur ce passage pour me parler de, de la préparation. Donc pendant que je train de préparer... Et le programme du 1er, du 1er novembre, le Seigneur va me donner ce passage-là. Moi, je pensais que c'était pour quelqu'un. Oh, le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose là-dessus. Donc, le Seigneur me dit d'être toujours prêt à chaque heure, à chaque minute, à chaque, à chaque moment. Je ne comprenais pas. Je dis, ah, Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, voici eh, cinq, cinq, cinq vieilles gens sages, et cinq vierges folles. C'est-à-dire, d'abord, il a attiré mon attention sur le l'histoire de, de vierges. D'abord, les vierges, on sait que c'est des gens qui sont purs, des gens qui, qui ont mis leur vie à part pour le Seigneur. Donc, parmi ces gens, il y a cinq qui étaient folles, et il y a cinq qui étaient sages. Donc, le Seigneur va attirer mon attention encore sur la sagesse et la folie. Donc, c'est un peu, un peu, il était en train de me conduire. Donc, j'ai demandé au Seigneur, mais cette histoire de sagesse-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le Seigneur va me faire aller. Je suis allé dans une autre version. Il y a une autre version qui parle de... de, de... Excusez-moi. mis mis.. Okay. Donc il y a une autre version qui nous parle de, de Une autre version parlait nous parlait d'avérer C'était les sages Et il y a d'autres qui étaient des insensés Donc le Seigneur va me dire wow. Bon, je vois pas ma feuille où j'avais copié le truc Donc, le Seigneur m'a donné cette parole-là Il a dit, il faut, que, il faut être toujours prêt Il faut être toujours prêt parce que à tout moment, il peut arriver Et à tout moment, il peut arriver Et aussi, il faut être toujours prêt, même dans notre vie quotidienne c'est-à-dire ne pas faire des choses et comme on le veut. On a pour habitude de dire que le Saint-Esprit va tout gérer, le Saint-Esprit gère tout. Donc, j'étais en train de prier, méditer là-dessus. Le Seigneur m'a dit que de regarder même le Saint-Esprit. Le, le Saint-Esprit Saint n'est pas tombé sur la Vierge Marie un coup comme ça, dans un marché. Le Saint-Esprit est, est un Dieu d'ordre. Donc, le Saint-Esprit a attendu d'abord l'ordre de Dieu avant de descendre sur la Vierge Marie. Donc c'est dans ce cas-là que l'Éternel était en train de m'enseigner pour dire, le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. S'il y a des choses que je dois faire, je dois être ordonné. Et il m'a donné un truc où il, où il disait, où il, il, il disait, si tu n'es pas ordonné dans les choses de la vie, tu ne seras pas ordonné dans les choses spirituelles. Amen. Donc, on va, nous allons interpréter le, le, les passages qui suivent. Le, le Matthieu 25. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. Ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. » Amen. Au, vers, au verset 3, la Bible dit que les folles, prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leurs lampe de l'huile dans des vases. Amen. Donc quand je méditais, je suis parti voir, dans l'autre version, on parlait de Avérer, avérer c'était les, les sages et les insensés, c'était les, les vieilles folles. C'est-à-dire, font ce, elles, elles, elles ont fait ce qu'elles voulaient. Par contre, les sages ont dit, non, on va faire des réserves. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur est en train de m'enseigner. Et que souvent on doit avoir des réserves Souvent dans notre vie quotidienne Nous devons avoir des réserves Dans notre vie spirituelle aussi Nous devons avoir des réserves Et le Saint-Esprit a tiré mon attention Sur l'huile Et la parole et, et, et la lampe Donc je demandais au Saint-Esprit Mais la lampe c'est quoi Donc le Saint-Esprit va m'envoyer maintenant dans le psaume Où David disait Ta parole est une lampe à mes pieds Donc le Saint-Esprit va me dire que ces vierges là elles étaient toutes saintes, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'elles connaissaient le Seigneur. Elles connaissaient Jésus. Elles avaient la parole. Donc la parole, c'est déjà la Maintenant, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc maintenant, les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. Donc le Seigneur va me dire que l'huile qu'elles n'ont pas pris avec elles, elles se sont dit que l'huile qu'elles avaient dans la lampe était suffisante. Par contre, ces, ces vieilles sages ont pris le temps D'attendre que le Saint-Esprit les remplisse d'abord. D'attendre que le Saint-Esprit les remplisse avant de décoller. Mais elles, elles se sont dit que, bon, comme les, les sages là, elles ont l'huile, elles ont, elles ont pris plus. Le Saint-Esprit va gérer, arriver là-bas. Ce que ont si nous on connaît le Seigneur. Nous on vit dans la sanctification, on vit dans, dans, dans, dans la pureté. Alors le Saint-Esprit va toucher le cœur de nos sœurs afin qu'elles puissent nous donner un peu d'huile. Amen. Donc c'est comme si elles ont fait leur programme. Elles ont fait le programme sans, sans... Elles se disaient que oui, le Saint-Esprit va gérer, comme on le dit aujourd'hui. Le Saint-Esprit va gérer. Par contre, leurs leur, leur, leur soeurs se sont préparées. Donc, elles se sont dit aussi qu'on va compter sur nos soeurs. Si on demande, on est tous des soeurs en Christ, des frères en Christ, des soeurs en Christ. ils vont nous donner. Donc, on avance maintenant. Le Saint-Esprit va me dire que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et quand elles ont pris la lampe, il y avait un peu d'huile dedans. Elles se sont dit que avec cela, elles pouvaient gérer. Elles pouvaient gérer la situation. Et même s'il arrivait quelque chose de pire, elles vont demander à leurs amis de les aider, puisqu'elles sont tous des chrétiennes. Et forcément, comme elles sont des chrétiennes, elles croient en Christ. Leurs amis vont, vont, Elles vont forcément leur donner. Donc, quand on pousse, la Bible dit que, au verset 4 et au verset 5, « Comme le poutardet, tout s'assoupit et s'endormit. » Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller allait, allait à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Donc, le Seigneur a attiré mon attention aussi sur le verset 7 où elles se sont levées, comme je le disais, elles sont allées voir leur sœur pour dire Donnez-nous un peu de votre huile. Parce que notre lampe sont. Donc, les, les, les, vieilles, les vieilles sages ont dit Non, on ne peut pas vous donner. Parce qu'on a eu le même moment. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On a eu le même temps pour se préparer. Elles, les, les, les, les vieilles sages, ont refusé de se préparer ont refusé d'attendre que le Saint-Esprit les remplisse. Les remplissent afin que leur coupe déborde. Elles ont refusé de se préparer. Donc les vieilles sages ont dit que non, non, non. On ne va pas vous donner notre nuit. Allez vous-même chercher pour vous. Il y a un autre, un, une, un autre passage, de, de, une autre version qui dit que les vieilles folles allaient, pendant qu'elles allaient en chercher... Donc, le Seigneur va attirer mon attention pour dire que pendant qu'elles allaient là, c'est n'est pas qu'elles ont eu un endroit et puis elles sont allées chercher. Donc, elles ont pris du temps. Elles sont allées dans un magasin, elles n'ont pas eu. Après, elles sont allées dans un autre magasin. À force de tourner, tourner, tourner, ce qu'elles n'ont pas voulu faire au début, voici, ça les a rattrapé. Donc, elles sont allées chercher. Dans pendant qu'elles étaient allées, en train de chercher, de chercher, l'huile, l'époux est arrivé. Donc, quand nous allons au verset 12... Au verset 12, l'abbé nous dit, non au verset 11 d'abord, l'abbé nous dit, plus tard, les autres vierges vint et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je ne vous connais pas. Je, je, oui, il vous le, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Donc dès qu'elles sont arrivées, le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Mais je voulais attirer l'attention de quelqu'un en ce soir sur quelque chose. J'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'il m'a donné cette parole il m'a dit, tu dois être, tu dois être eh, rangé dans la vie spirituelle comme dans la vie, dans, dans la vie physique. Avant de faire toute chose, tu dois être prêt. Avant de, de, de venir me, me, me, me dire que tu vas me chercher, tu dois t'apprêter. Tu dois t'apprêter. Et il lui a demandé au Seigneur, mais pourquoi tu as dit à ces, à ces vieilles folles-là que tu ne les connaissais pas Parce que elles sont vieilles, elles sont restées dans la sanctification. Et il m'a dit, il dit que les bébés les entendent ma voix et elles me suivent. Il dit que les, ces vieilles sages-là ont entendu sa voix. C'est pourquoi elles ont pris de la réserve. Ces vieilles sages-là ont entendu sa voix, c'est pourquoi elles sont restées là. Attendre que le Saint-Esprit les remplisse. Par contre, les folles, elles ont fait ce qu'elles voulaient. Elles se sont dit qu'avec le peu qu'on a, on peut voir l'époux. Le le, le, le, Donc, ce soir, le Seigneur nous dit de rester là. Lorsque nous entrons en prière, le Seigneur nous dit de rester là, d'attendre la plénitude du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Avant de prendre une décision, d'attendre d'abord le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit d'abord de nous remplir avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que les vieilles folles ont refusé. Elles ont refusé d'attendre. Ce soir, le Seigneur nous dit, attends d'abord la plénitude. Parce que lorsque tu attends la plénitude, lorsque le Saint-Esprit te remplit, lorsque tu es rempli, face à une, à une situation, tu sais comment gérer la situation. Et quand tu gères la situation, tu, tu, tu, ta foi ne faillit pas. Parce que tu as toujours une réserve. Donc, ce soir, le Saint-Esprit dit que c'est lui la réserve. C'est lui qui est la réserve. Le Saint-Esprit est la réserve. Et ces vieilles folles, elles n'avaient pas de réserve. Et la parole, la, la, la parole est agissante par le Saint-Esprit. Elles avaient la parole, elles, elles avaient la lampe. Mais elles pas, n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. David pouvait, pouvait dire que ma, eh, tu ouindues ma tête et ma coupe déborde. Elle débordait pas du Saint Esprit. Le couple, leur couple, couple, euh, ne, ne débordait pas. Par contre, la coupe des sages débordait. C'est pourquoi elles ont vu le Seigneur Jésus. Et ce soir, je veux dire que tant qu'on on ne laisse pas le Saint Esprit faire les choses, tant qu'on on ne laisse pas le Saint Esprit nous nous remplit. On ne va pas voir le Seigneur Jésus. On ne va pas voir le Seigneur dans, dans, dans, dans, nos, dans nos œuvres. On ne verra pas le Seigneur. Et on aura l'impression que les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Donc, laissons le Saint-Esprit agir. Souvent, on a l'habitude de dire que le Saint-Esprit va gérer. Le Saint-Esprit Saint va gérer. Le Saint-Esprit va gérer toutes choses. Donc, on, a, on, on ne veut pas euh, apprendre... On ne veut pas faire de recherches. Or, nous, nous servons un Dieu qui est le Dieu des recherches. Nous servons un Dieu qui est le Dieu des séances. Donc, le Seigneur a tiré mon attention pour dire que lui, il est un Dieu des la recherche ne vient pas du diable. Quand lui nous dit, « Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver à vous », nous devons le chercher de, de, de, de tout notre cœur, afin qu'il se laisse trouver à nous. Si nous disons, « Non, bon, j'ai déjà fait un peu de prière, j'ai fait ceci », le, le Saint-Esprit va gérer. Non, nous devons faire notre part. Parce que le Saint-Esprit, il vient nous apprendre ce que nous avons oublié. C'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur va tirer mon attention pour lui que, si on est paresseux, dans les petites choses, on sera aussi paresseux dans les grandes choses. Si on est paresseux dans les choses spirituelles et dans les choses physiques de la terre, on sera aussi paresseux dans les choses de Dieu. Donc tout ce que on fait, tout ce qu'on fait peut-être sur cette terre agit aussi. Parce qu'on a pris, pris l'habitude de ne pas faire certaines choses. Alors on s'est dit que bon, comme là-bas c'est le, le spirituel, le Saint-Esprit va gérer. Or nous avons notre part à, à, à, à, à faire dans cette affaire. Et le Seigneur va me dire que regarde moi-même, j'ai créé le ciel et j'ai créé la terre. Je pouvais m'asseoir et faire, je pouvais claquer de mes doigts comme ça et puis tout allait apparaître. Mais on dit que le, il, il, le Seigneur a fait sa de sa bouche, que la terre soit et la terre fut. Arrivé à un moment, il était obligé de, faire, de, de, de, de créer l'homme, de façonner l'homme par la boue et de souffler. Donc le Seigneur me dit qu'il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Donc il n'a pas mis des enfants qui sont paresseux au monde. Alors nous aussi nous devons travailler. Donc quand il nous dit de le chercher... Nous devons, faire, nous devons faire des recherches. Lorsqu'il nous donne une parole, nous devons rentrer en profondeur pour dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire Qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette situation ?» Amen. Dans ces vierges folles, n'ont pas attendu que le Saint-Esprit les remplisse jusqu'à ce que leur coupe déborde. Parce que lorsque, tu es, lorsque ta coupe déborde, tu vois le Seigneur dans toutes tes, tes, tes circonstances. Donc, dès que, lorsque tu, tu, ta coupe déborde, ta, ta joie est parfaite. Lorsque ta coupe déborde, tout ce que tu fais réussit. Donc, ce soir, je voulais exoter tout un chacun. Et moi aussi m'exoter, moi-même, puisque cette parole m'a été donnée, de vraiment attendre que le Saint-Esprit nous remplisse. Attendre et de, de, de faire des réserves aussi. De savoir faire des réserves. Parce que les vieilles, les vieilles sages ont fait des réserves. Et quand elles sont arrivées, j'ai dit, « Mais ces vieilles sages-là, elles sont un peu méchantes. Pourquoi est-ce qu'elles ont refusé en temps normal Elles devaient être elles données. Puisque ce sont des sœurs, elles devaient être données automatiquement. » Mais le Seigneur m'a dit, « Pourquoi est-ce que ces vieilles folles-là n'ont pas fait des réserves ?» Parce que ils sont au même titre. De la même manière que les sages sont, sont, sont vieilles, c'est comme ça les folles aussi étaient vieilles. Donc, elles avaient le temps aussi de se préparer, d'avoir des réserves. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe et dans, dans nos vies ici, ici, ici, ici bas. Et on a pour habitude de gaspiller les choses. Et on s'est dit, bon, tel frère, telle sœur va m'aider, tel frère va m'aider, je compte sur la sœur, c'est ce qu'elles ont fait. Bon, je m'en vais, je compte sur le saint Et je, je, le Saint-Esprit va gérer. Pendant que tu avais le temps de te préparer, pendant que tu avais le temps peut-être de, de, de prendre ton salaire, et d'enlever quelque chose pour mettre de côté. Parce qu'on ne sait jamais, à tout moment, la famine peut arriver, comme je l'ai dit là. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts spirituellement, parce que le retour de Jésus va arriver. Mais nous devons être prêts aussi ici, nous attendre à tout. Parce que tout peut arriver. Il y a eu la famine en Égypte. Il a fallu que Joseph trouve la formule pour pouvoir faire des réserves. Donc nous devons faire des, nous devons faire des réserves. Nous devons faire des réserves. Lorsque nous, il nous arrive de prier, souvent une heure de temps, nous devons pousser encore par la grâce de Dieu, dire que nous allons avoir une heure trente dans la présence de Dieu, passer une heure trente dans la présence de Dieu. Après, si c'est une heure trente, après deux heures, nous devons toujours avoir des réserves. Parce que ces réserves-là, nous, nous sommes en train de nous, de, de, de remplir notre esprit de la présence de Dieu. Et c'est ce qui va faire que lorsque les difficultés vont arriver, les difficultés me vont fuir devant nous. Amen. Donc ces vieilles folles n'ont pas voulu rester dans la plénitude du Saint-Esprit. Par contre, les vieilles sages ont, ont, ont, sont restées là. Elles, elles, elles, leur couple a débordé. C'est pourquoi elles ont vu le Seigneur. Ce soir, je nous exhorte, moi aussi je m'exhorte à rester là, à genoux, attendre que le Saint-Esprit nous remplisse. Attendre que notre coupe déborde Avant de faire quoi que ce soit Amen Donc c'est ce que je voulais Partager avec vous en ce soir C'est ce que je voulais Partager, attendre que le Saint Esprit nous remplisse De sa coupe, ne pas compter Sur un frère ou sur Une soeur, que ce soit dans ce monde physique Ou dans le monde spirituel Ne pas compter sur quelqu'un pour dire non Ma soeur, ma soeur Va, va, va prier pour moi. Non, mon frère va prier pour moi. Non. Moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je peux, si c'est dans le monde physique, qu'est-ce que je peux mettre de côté? Si je travaille, qu'est-ce que je peux mettre de côté? Parce qu'on ne sait jamais. La famine peut arriver. Il peut y avoir eh, manque de quelque chose dans, dans, dans, dans, dans le pays où tu es ou dans la ville où tu es. Mais si tu n'as pas fait des réserves, Comment est-ce que tu vas faire comme On va se comporter maintenant comme ces vi vierges folles qui se disent « Bon, j'ai un frère en crise, peut-être qui est à l'église. J'ai une maman qui est à l'église qui va m'aider. » Or, cette maman aussi a fait ses réserves. Elle a fait ses réserves et souvent on a l'habitude de dire que « Bon, cette personne est méchante comme ça. » Mais voici dans la Bible ici ces vierges sages qui ont refusé. Elles ont refusé, c'était pas mauvais, mais c'est les... Elles ont passé du temps dans la présence du Seigneur et ce qu'elles ce, ce qu avaient en main était sacré. Elles se sont laissées remplies par le Saint-Esprit. Pendant que toi qui es mon frère, tu es au même titre que moi, c'est-à-dire que tu es saint comme moi. Donc le Seigneur a tiré mon attention pour dire que euh, on est des chrétiens et par manque de sagesse, d'autres vont rater beaucoup de choses. Et voici ce qui s'est passé entre ces, deux, ces, ces, ces, ces cinq, cinq sages et ces cinq folles. Amen. Donc, par le manque de sagesse, elles ont raté beaucoup de choses. La négligence, elles étaient insensées. Elles se sont dit, bon, le Seigneur va, va nous comprendre, ou bien on a nos sœurs, ils vont nous donner un peu d'huile et puis on va voir, voir l'époux. Or, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas dans le programme de Dieu. Le Seigneur voulait qu'elle soit remplie au même titre que ces, ces, ces sages-là, ces vieilles sages-là. Mais elles, elles, ont refusé. Elles ont compté sur un frère, elles ont compté sur une sœur. Mon frère va faire, ma sœur va faire. Bon, je vais bouffer mon agent de fin du mois. Je vais gaspiller mon agent de fin du mois. Et puis, je vais compter sur un frère. Je vais compter sur une sœur. Merci, maman Sylvie. Elle dit que malheur à celui ou celle qui conçut un homme. Voici. Et c'est comme ça quand tu conçus un homme là, il n'y a que la tristesse, il n'y a que le désespoir. Telle personne n'est pas bon, telle personne n'est pas gentille. J'ai fait, j'ai demandé quelque chose à cette personne, cette personne m'a tourné, tourné. Or, oh, tu avais le temps de faire des réserves. Spirituellement, comme physiquement sur si cette terre là. Tu avais le temps de faire des réserves physiquement, tu avais le temps de faire des réserves spirituellement. Donc, tu ne peux pas aller t'appuyer sur le, le salaire de quelqu'un d'un frère sur, en, en disant non que c'est ton frère, ou bien t'appuyer sur la prière d'un frère en disant que non, c'est mon frère en Christ, il va prier pour moi. Donc le Seigneur veut attirer notre attention pour dire que chacun chacun va rendre compte devant le Seigneur. C je comprends maintenant, il y a eu un pasteur qui nous disait, pasteur prince qui nous disait que Souvent, quand on voit les histoires de les récompenses, souvent dans les églises, on, on pense que c'est dans la chair, mais c'est ce qui nous attend aussi dans, dans les cieux là-bas. Voici la récompense. Ces vieilles sages qui ont accepté que le qui a, qui a accepté d'être rempli du Saint Esprit, elles ont vu le Seigneur. Les folles qui n'ont pas accepté de passer du temps dans la présence du Saint Esprit, elles n'ont pas vu le Seigneur. Donc le Seigneur veut que nous nous restons là dans sa présence. Afin qu'il nous remplissent du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut voir le Seigneur, on, on verra le Seigneur dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Donc le Seigneur va me donner aussi ce, ce passage-là, où, comme je disais, la lampe qu'elles avaient, la lampe c'est la parole. Mais la parole ne peut pas agir sans le Saint-Esprit. Donc, dès que l'huile est finie, dès que le Saint-Esprit, le peu qu'elles avaient rechargé, le Saint-Esprit qu'elles avaient, avaient, elles pensaient que, bon, le peu qu'elles avaient, c'était suffisant. Or, le Saint-Esprit voulait, voulait que leur coupe déborde. Par contre, les sages ont été débordés. Et quand tu es débordé du Saint-Esprit, quand ta coupe déborde, lorsqu'une situation arrive, tu peux enlever un peu dans ce que tu as là pour gérer la situation. Ta foi ne faiblit pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il si n'y avait rien. Mais lorsque tu n'es pas réchargé spirituellement, lorsque tu n'es pas resté à genoux pour attendre que le Saint-Esprit te remplisse de son, de, de, de son esprit, tout ce que tu vas faire sera difficile. Tu vas voir que tout ce que tu fais, c'est par tes propres forces. Tout ce que tu fais, tu te dis que non, les gens sont contre toi. Tu te dis que non, c'est difficile. Non, la, c est, c est, cette vie-là est difficile. Mais tu n'as pas pris le temps d'attendre le Saint-Esprit. Donc nous allons prendre le psaume psaume 45 verset, verset 8 Psaume 45 verset 8 Donc le psaume 45 verset 8 l'abbé nous dit 45 verset 8. Voilà. La Bible nous dit, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Amen. Donc, David est en train de parler ici. Pourquoi j'attire votre attention sur l'huile que j'ai dit, que l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile que les, les, ces, ces vieilles folles ont, ont manqué, là c'était le Saint-Esprit. Donc, David dit ici, oh, il parle, il dit, il parle à, à Jésus, il dit, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouin d'huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, Dieu a ouin d'huile de joie. Or, nous savons que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Donc, ces vieilles folles-là ont manqué d'huile. De, de, de, de, de, de, Elles ont manqué du Saint-Esprit parce qu'elles ne sont pas restées là. Pour attendre que le Saint-Esprit les remplisse. Donc je veux dire à quelqu'un en ce soir, attends. Attends que le Saint-Esprit te remplisse avant de faire quoi que ce soit. Ne dis pas non, je compte, j'ai assez prié, les 1 heure, les 30 minutes que j'ai fait là c'est suffisant. Dieu va faire le reste, moi j'ai fait ma part. Non, attends, désire toujours la plénitude. Il faut que tu, tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit. Demandez toujours l'aide du Saint-Esprit, attendre le Saint-Esprit, attend le Saint-Esprit là. Ne pas faire les trucs comme on veut. Ne pas compter sur quelqu'un, ne pas dire que non, mon frère a ça, moi je vais, je, je vais te dépenser pour moi et puis je vais aller compter sur mon frère. À la dernière minute, là, tu seras frustré toi seul. Parce que lui, il a pris le temps de faire des réserves. Et le moment de famine a arrivé maintenant, toi tu as bouffé ta réserve, tu as bouffé ton argent. Jusqu'à, tu as puisé même dans la réserve. Et maintenant, tu veux venir, eh, venir puiser maintenant dans la réserve de ton frère. Donc, je disais au Seigneur, mais ça c'est la méchanceté, ce que les vieilles sages ont fait. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas de la méchanceté. Parce que, elles avaient le même temps. Elles, elles sont au même titre que ces vieilles, ces vieilles sages-là. Mais elles, elles ont refusé de prendre le temps d'être remplies du Saint-Esprit. C'est pourquoi elles n'ont pas vu le roi. Donc, attendons. Restons là. Afin que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que notre couple déborde. Et le Seigneur a tiré mon attention. On va prendre le livre de Actes 10, verset 38. La Bible dit Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Donc ça a rejoint le passage qu'on a lu dans Somme, où. David disait, Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc cette huile que ces, ces, ces vieilles sages ont manquée, c'était le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit veut qu'on se, on se joue, nous prenons une décision d'attendre là, d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre le Saint-Esprit. La Bible dit que eh, ces, ces vieilles qui étaient folles là, ouais, on les appelle quoi, des insensés, ces vieilles sages là, c'était des gens avisés. Donc je suis allé dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que aviser veut dire. Le dictionnaire me dit que aviser veut dire c'est quelqu'un qui ne fait rien sans bien y penser. Qui sait trouver dans chaque occasion ce qu'il qu vaut mieux faire. Amen. Donc nous devons être avisés. Nous ne devons pas faire des choses comme cela. Nous devons penser, bien penser avant de faire quelque chose. Nous devons bien penser avant de gaspiller, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Nous devons bien penser avant de gaspiller nos prières, avant de, de, de gaspiller nos paroles, avant de gaspiller quoi que ce soit. Nous devons penser, nous devons être animés par un esprit de sagesse. Amen. Donc, notre Dieu est un Dieu d'excellence et il veut que, nous le cherchons et il veut que nous soyons, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous marchons dans l'excellence. Amen. Et souvent on dit que le Seigneur va m'aider, le Seigneur va m'aider, le Seigneur va, le Seigneur va Oui, le Seigneur va nous aider, mais nous devons faire des réserves. Ce sont ces réserves-là. La réserve, c'est le Saint-Esprit. On attend dans la réserve, le Saint-Esprit nous remplit. Ce sont ces, ces réserves-là qui qui va faire fuir les, les problèmes devant nous, qui va faire fuir les blocages devant nous. Donc nous devons attendre d'être remplis du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Regardons Joseph. Lorsqu'il y avait la famine, le Seigneur a donné la stratégie à Joseph. Joseph a fait des réserves. Et aujourd'hui aussi, nous aussi, nous devons faire des réserves, que ce soit dans le monde spirituel, ou dans le monde physique, nous devons avoir des réserves. Nous devons avoir des réserves. Parce que si on veut agir comme ces vieilles folles, pour dire que Dieu va faire, oui, Dieu va faire. Dieu était avec les vieilles folles. Dieu était avec ces vieilles sages, et il était aussi avec ces vieilles folles. Donc, si ces vieilles folles, qui sont au même titre que vous, elles ont pris du temps pour faire des réserves, c'est que vous aussi, vous avez eu du temps pour faire des réserves. Donc, nous devons faire des réserves. Nous devons faire des réserves, nous efforcer à faire des réserves. Souvent, ce n'est pas méchant. Lorsqu'on fait des réserves ici, dit souvent, et telle tante a, un, un, a beaucoup d'argent, elle a de l'argent en banque, mais elle refuse d'aider les gens. Mais la tante a fait ses réserves. Elle sait pourquoi est-ce elle, elle, elle fait ça comme ça. Parce qu'à tout moment, peut-être le Saint-Esprit lui a donné la stratégie. À, à tout moment, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la ville où elle est ou dans le pays où elle est. Donc, c'est sur ces réserves-là qu'elle va puiser pour faire tout ce qu'elle doit faire. Donc si elle vient puiser encore pour te donner, pendant que toi-même tu as puisé dans ta réserve, et maintenant tu veux, tu veux finir la réserve maintenant de ton frère ou de ta soeur, donc le Saint-Esprit veut qu'on ait des réserves. Et nous devons être prêts à tout moment. Être prêts à tout moment, que ce soit dans le monde physique ici, ou dans le monde spirituel, nous devons être prêts. Est prêt à tout moment parce que, à tout moment, on peut dire Bon, il, il, il n'y a plus de riz sur le marché. À tout moment, on peut dire À tout moment, tu peux te mettre à prier et puis souvent tu ne sens pas, c'est-à-dire comme tu as la pour de quand tu pries, tu sens le Saint-Esprit ou bien tu trempes, tu ne sens pas, tu vas te dire que non, le Saint-Esprit n'est pas là. À tout moment, il peut arriver des moments comme ça où tu n'as pas envie de prier, mais si tu ne t'es pas rechargé, si tu n'as pas eu des réserves, où tu avais le moment de prier où tu avais le moment de jeûner où tu avais le moment de faire deux heures de prière trois heures de prière tu as refusé c'est pas quand ces moments difficiles vont arriver ces moments de lourdeur vont arriver où tes réserves doivent prendre le dessus tu n'as pas de réserve. et c'est comme ça que d'autres s'écoulent donc nous devons avoir des réserves nous ne devons pas nous comporter comme ces vieilles folles qui se sont dit que euh, on connaît le Seigneur le Seigneur Jésus on est on est sainte les sages aussi étaient saints. Les sages aussi étaient vierges. Les sages aussi marchaient dans la sanctification. Les sages aussi marchaient dans dans, dans la dans la pureté. Les sages aussi marchaient dans la vérité. Mais ce qui a manqué à ces vierges folles, c'était la sagesse. Elles se sont dit que on peut faire ce qu'on veut parce que on est pur. On peut dire ce qu'on veut parce qu'on est pur. Or, oh, c'était pas ça. Elles devaient avoir la sagesse. Elles devaient prendre l'huile, elles devaient attendre dans la prière, demander au Seigneur, elles devaient prier, elles devaient attendre afin qu'elle soit, afin que leur coupe déborde. Mais elles ont refusé d'attendre. Elles se sont dit que, bon, mes, mes soeurs sont là, elles vont gérer, tel se va me donner un truc, arriver en route, même s'il n'y a, a pas de truc, telle sœur va m'aider. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Nous devons avoir des réserves dans cette vie physique et dans le monde spirituel. Lorsqu'on a la force, de faire une heure de prière, faisons une heure de prière, lorsque le Saint-Esprit nous dit, va, pousse encore 30 minutes, poussons, parce que le Saint-Esprit lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, il nous aide, il veut qu'il nous aide à faire des réserves, mais souvent par manque de sagesse, on garde tout, on puise même dans la, dans, dans la réserve. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, par la grâce de Dieu, j'avais écrit ça, c'est depuis le mercredi, le Seigneur m'a aidé, je disais, qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui le Seigneur m'a convaincu de partager cela avec vous. Donc nous devons faire des réserves. Nous devons avoir des réserves. Des réserves. Ce n'est pas méchant d'avoir des réserves. Ce n'est pas méchant d'avoir des réserves. Quelqu'un peut venir te demander de, de, de, de prier pour lui. Oui, tu vas prier pour lui. Quelqu'un peut venir te demander de l'argent. Oui, tu vas le donner. Tu, euh, tu vas lui donner. Quand le Saint-Esprit te convainc. Et en toutes choses, il faut la conviction du Saint-Esprit. Moi, je me souviens, un jour, j'étais peut-être au, oui, au marché ou bien je marchais. Et puis, il y a eu quelqu'un qui m'a approché pour dire un monsieur qui était un peu bizarre, qui a dit qu'il voulait, il veut, il veut de l'argent pour acheter la nourriture. Donc, je me suis dit que si je lui donne de l'argent, peut-être il va le prendre pour aller acheter de la drogue, tout ça, tout ça. J'ai eu un peu, dit bon, est-ce que ce n'est pas un ange qui est venu pour me truc j'ai attrapé la main du monsieur, je l'ai envoyé dans un coin de Gab et puis j'ai acheté. Je lui ai demandé « tu veux quoi ?» J'ai acheté j'ai acheté l'eau pour lui donner, j'ai acheté sucrerie. J'ai dit « bon là, là je, là je suis juste devant Dieu. » Donc souvent, il faut faire les choses par conviction. Ce n'est pas, eh, que pas parce que tu as un frère en Christ que tu vas venir pleurer pour que quelqu'un puisse dans sa réserve pour te donner. Ce n'est pas parce que tu as un frère en Christ que toi, tu vas refuser de prier. Tu vas refuser de te recharger et tu vas venir puiser... Dans, dans, dans, dans la réserve de ton frère. Donc, nous devons faire attention, nous devons faire des réserves. Nous devons faire des réserves. Nous devons nous attendre parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Mais c'est la réserve qu'on a emmagasinée là, qui va nous permettre de pouvoir gérer. Quelqu'un peut prendre son salaire, je parle beaucoup dans ce monde physique pour qu'on puisse euh, mieux comprendre, pour que moi aussi je puisse mieux comprendre. Quelqu'un peut prendre son salaire et va, tout, va gaspiller son salaire en une journée. Pendant que quelqu'un a pris son salaire et, et la personne reste avec. cest à son salaire mais reste avec lui pendant deux mois. Maintenant, toi, tu te tonnes. Oh, la personne fait des réserves, mais toi, tu n'as pas géré. Maintenant, tu te dis que, bon, ma soeur, elle aime elle, elle faire des réserves, mon frère aime elle, elle faire des réserves, je vais aller prendre avec lui. Ça ne va pas marcher. Et c'est ce qui amène les frustrations, c'est ce qui fait que souvent on est toujours déprimé, souvent il y a la dépression, on dit que Dieu ne nous entend pas, Dieu est silencieux, il est loin. Or, le Seigneur a nous a donné la stratégie pour avoir des réserves. Donc, que Dieu vous bénisse, adorateurs, adoratrices, et je voulais par ce canal-là aussi, inviter tout un chacun. Je, vous, je ne vous invite pas, mais je vous je demande à ce que vous venez participer à ce moment d'adoration que chacun vienne participer, ceux qui peuvent venir, ceux qui sont à Bidjan, vraiment venez ensemble, nous allons élever la voix, c'est un moment de rencontre. Et je me dis que c'est pourquoi même le Seigneur m'a donné ce, ce passage-là, Matthieu 25, c'est un moment de rencontre et nous allons venir nous exposer devant le Seigneur. Ce n'est pas un moment pour pleurer ou bien pour demander quelque chose. Certes, nous allons pleurer, mais nous, pleurons. nous allons pleurer de joie, nous allons pleurer parce que le Seigneur fait des merveilles, il fait beaucoup pour nous. Donc, si tu es là, que tu m'entends, tu es, tu, es, tu es appelé à venir participer à ce moment d'adoration, le 1er novembre. À partir de 14h, nous allons commencer. C'est-à-dire, quand on dit 14h, 14h30, l'installation commence, les gens commencent à rentrer. 15h, on commence, puisqu'on a dit, devant le trône de Dieu, à 15h. Donc, 15h, nous allons commencer. 18h, nous allons finir. Nous servons un Dieu d'ordre. Donc, le Saint-Esprit est notre, est notre guide et c'est un Dieu d'ordre aussi. Donc, que le Saint-Esprit bénisse tout un chacun, adorateur, adoratrice. Dieu, que ta gloire descende pour la liberté. Que, ô oh Jésus, nous voulons ton règne. Ô oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Salom, shalom, adorateur de Dieu.